Faut-il investir à la campagne Je te dis tout dans cette vidéo. Pour de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, appuies bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Donc, faut-il investir à la campagne il n'y a pas de réponse, alors c'est comme souvent, si tu me connais, il n'y a pas de réponse, c'est tout blanc, c'est tout noir. C'est-à-dire investir à la campagne dans une stratégie euh, où, tu fais plusieurs, euh, où tu mixes plusieurs stratégies, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. En fait, il faut partir du principe que de partout où il y a des personnes, il y a donc une demande locative, puisque les gens ont besoin de se euh, loger, ils ne peuvent pas tous accéder à la propriété. Ça c'est un, donc par défaut, on va dire que dès le moment où il y a des gens dans une ville, on peut se dire qu'il y a un besoin locatif. Maintenant, je vais te parler euh, d'une chose, surtout C'est si tu veux euh, exclusivement t'orienter vers une stratégie de petite ville, village, hein, vraiment là on parlera vraiment de, de petite ville. Pour moi, c'est risqué si tu fais exclusivement ça, pour simplement de raison que statistiquement, quand il y, ben, y a une, une, une baisse de l'immobilier, je ne dis pas forcément un crash ou une crise énorme, en tout cas quand il y a une baisse, quand l'immobilier perd 30%, les villes les plus éloignées, les villages, les endroits les plus éloignés euh, des centres-villes, ben, chute le plus et quand ça remonte, parce que c'est comme toute bulle, à un moment ça remonte, quand ça remonte, ces endroits-là ont, de pl ont le, le, le plus de difficultés à euh, remonter et du coup, c'est les endroits qui sont le plus pénalisés en cas de, de chute de l'immobilier. On va pas, euh, sans faire de scénario catastrophe, on pourrait arriver dans les années qui arrivent à une, une baisse de l'immobilier, plus ou moins importante. Et du coup, si toute ta stratégie, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, autour de, de, de, de, euh, des campagnes. Pour moi, c'est quelque chose de très risqué. Maintenant, si tu, as, euh, si tu as un investisseur rentable et sécurisé, parce que moi, je prends l'investissement rentable et sécurisé, donc si tu, tu allies la rentabilité, la sécurité, la rentabilité, la sécurité. Dans une stratégie mixte, à un moment, aller acheter un immeuble, parce que du coup, bien évidemment, à la campagne, tu comprends que tu vas pouvoir avoir euh, plus facilement accès à un immeuble avec plusieurs lots. À un moment, acheter un, un immeuble de 5-10 lots euh, à la campagne, être euh, intéressant, Alors là tu arrives, tu as un patrimoine d'un million, tu as un patrimoine entre 800 000 et 1,3 million et euh, tu, euh, tu veux euh, te diversifier, tu as fait du centre-ville ou des grandes villes et tu vas aller acheter un ou deux immeubles à la campagne, il n'y a, a pas de problème pour moi dans ces cas-là parce que tu, du coup tu auras diversifié. Donc si tu diversifies ton risque, tu baisses euh, le risque d'avoir un souci d'un côté parce qu'en fait ce n'est qu'une partie de l'ensemble de tes revenus. Ce qu'il qu ne faut pas, c'est avoir une seule source de revenus. Alors, on dit qu'il ne faut pas avoir que le salariat en source de revenus. Donc, il ne faut pas dépendre d'une seule personne où tu ne sais pas où il va te placer dans quelques, dans quelques années. Mais là, c'est exactement la même chose avec l'immobilier. Si tu dépends euh, d'une seule campagne ou d'une seule ne stratégie, pour moi, ce n'est euh, pas forcément la chose la plus, la plus sereine pour dormir sur ses deux oreilles. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs stratégies différentes. C'est pour ça que pour moi, il faut, euh, quand tu fais la location courte de durée, c'est bien d'en faire, mais pas que. Quand tu fais euh, la colocation, c'est bien d'en faire, mais pas forcément que ça. Il faut diversifier, comme ça, tu es, tu es quoi qu'il arrive dans l'écosystème, euh, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et tu, es, euh, voilà, tu, tu sais que tu peux pallier à tous les problèmes. Maintenant, oui, euh, investir dans une campagne, ça peut être très intéressant parce que ça va booster d'un coup ta rentabilité. Attention juste plus, encore plus qu'à un autre endroit aux locaux commerciaux, attention à, à la vacance locative et attention à la démographie de la ville. C'est très important d'aller investir dans une ville où tu as une démographie qui est plutôt positive. Hein, tu vas sur un site qui s'appelle l'internaute.com et tu peux aller voir la démographie des villes. Tu peux voir si la ville elle a plutôt tendance à avoir une, une courbe négative ou une courbe positive. Essaye d'éviter d'aller dans une ville qui a une courbe euh, négative. Essaye d'éviter d'aller dans un endroit où il n'y a vraiment pas de boulot. Donc ça, voilà, Tu vas sur l'internaute, tu vas sur Wikipédia. Tu, tu, tu as des, certaines données qui peuvent te permettre de savoir la, la, le taux de chômage, le taux d'actifs, le pourcentage de locataires par rapport aux propriétaires et d'adapter. Tu vas pas forcément... Euh, moi, j'ai des studios euh, qui font une vingtaine de mètres carrés à Paris, euh, j'irai pas forcément louer un studio de 20 mètres carrés dans une campagne euh, parce que le minimum pour le syndical va plutôt être peut-être du 50 mètres carrés, 60 mètres carrés et ça va valoir, je sais pas, 300 euros. Attention juste au fait de ne pas euh, rester sur une stratégie. Tu restes sur une seule stratégie, euh, donc tu, tu vises que les centres-villes euh, des grandes villes, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas avoir du mal à te dégager un énorme revenu avec l'immobilier. Par contre, tu sais que c'est plutôt stable. Maintenant, dès le moment où tu vas aller sur des stratégies qui sont un petit peu atypiques, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Mais attention, quand tu es un investisseur rentable, tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, mais aussi dans deux ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 15 ans. Donc, c'est super intéressant de, de, de pouvoir, euh, quand tu fais tes investissements, te projeter. Donc, Pour répondre à cette question, en tout cas la campagne, bien évidemment que c'est un placement qui peut être très intéressant, qui peut avoir d'énormes avantages dès le moment où ce n'est pas ton unique stratégie d'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un gros like si tu l'as aimé à la partager à des amis investisseurs qui sont comme toi, à la recherche d'informations précieuses. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu pourras la trouver dans la description de la vidéo. alors Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je t'envoie cette formation voilà, dans la foulée. Bah, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, comme ça tu recevras les la notification pour les prochaine vidéo. Si une question, en tout cas, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je regarde régulièrement les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je te dis juste, profite de la vie, passe à l'action, kiffe, ciao ciao